Salut monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4 Nous jouons avec les Ottomans Ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec eux, j'ai dû jouer avec eux une seule fois C'est réputé pour être le pays le plus puissant de la partie Et je vais en avoir besoin puisqu'on va essayer de faire trois succès Le premier étant en jouant les Ottomans où Rome possédait et légitimait Rome, Moscou et Istanbul euh, donc euh, Rome, Moscou, on voit pas, et Istanbul, a priori, euh, c'est Constantinople, donc on l'aura facilement. Euh, autre succès, posséder en propre 1001 provinces, euh, on en est très loin du compte, mais je pense que c'est faisable. Et troisième succès, procéder, posséder en propre ou par le biais de dépendance toutes les provinces du monde productrices de soie normalement euh, ça devrait le faire il y a beaucoup de provinces productrices de soie en inde alors attendez c'est ça la soie que je ne me trompe pas ouais. en inde dans, dans les indes en quelque sorte on est euh, le on, je pense qu'on a la province productrice de soie la plus à l'ouest du monde en concernant l'eurasie en tout cas euh, voilà voilà la le premier objectif ça va probablement être de faire tomber Byzance et tout euh, Je sais pas ce que ça donne côté mission enfin, Non ça c'est les dépendances. Je connais même plus le symbole des missions Détiens Constantinople Ok ça va me rapporter Ottoman obtient une route sur Missa, Athènes, Ayache D'accord euh, Puis après la Grèce, puis la Serbie puis la Bosnie, la Valachie, le Danube, la Transylvanie, la Tripolitaine, la Tunisie, à saisir Alger, Alors en même temps il y a conquérir le Levant, l'Egypte et tout, et ça passe par réformer l'armée. Force terrestre d'au moins 85% de la limite. Ça, à la limite, c'est très facile à faire, il suffit que je rajoute des soldats. Alors j'ai pas beaucoup de réserves et pas énormément de sous. On va mettre la maintenance de l'armée à zéro. J'ai personne à attaquer sauf les Albanais, mais ils sont garantis par Venise. Apparemment, ils ont pris des provinces qui m'appartenaient. Je pensais que l'Ottoman avait des claims ou des revendications partout. Apparemment, il faut d'abord qu'il commence sa mission avant de euh, d'avoir des revendications partout. Je ne sais pas si je ferais une flotte puissante. La logique voudrait que ça me serve beaucoup dans les guerres. Si je me mets à perdre d'un côté, euh, juste à défendre mes troupes. Oh, il est bon ce roi c'est chouette. Euh... Ah, je suis en mode supralent, je vois. Pas l'habitude de jouer en mode supralent. Euh, comme rivaux j'ai pris la Hongrie, la... les Mamelouks et la Lituanie. Euh, comme allié, j'ai même pas réfléchi, mais peut-être que Karakoyunlou, ça vaut la peine tant qu'ils sont gros. Euh... Peut-être les timorides, on verra plus tard peut-être. Euh, J'aimerais me de faire des vassaux aussi pour les annexer euh, en mode euh, passif. Lui par exemple, il m'a l'air bien. On va améliorer nos relations avec lui. Et on verra ce que ça va donner. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à European Size 4, mais on ne voulait pas si je suis pas super fort. Euh... Super en forme au début. On verra ce que ça va donner. Je sais plus comment on voit. Ici, ouais. 30 sur 37. Donc j'ai pas les 45% qui voulait. Par contre, si je me refais 3 petits soldats. À condition que j'ai les sous. J'avais oublié ça. <rire> Hop. Ouais, pour l'instant, on va les garder euh, pas mal. Il y a la Crimée aussi que... auquel je pourrais m'allier. Parce qu'il est probable que j'ai un événement. Euh devenir copain avec la Crimée. Et faire de la Crimée un vassal ou alors il se fassent contre nous. Plus ils me cèdent certaines de leurs provinces. Réforme de l'armée, parfait. Donc maintenant que j'ai réformé l'armée, j'ai le droit d'aller conquérir mes voisins. C'est plutôt chouette. Euh, j'ai lancé une conversion sur une province euh, euh, chiite. Euh, Celle-là. Seule province chiite que j'ai pour l'instant Faudra qu'on convertisse tous les orthodoxes Je sais pas il y a moyen d'avoir un, un bonus ou, ou je ne sais trop quoi On verra Forêt de Lituanie un partenaire mineur Mince Eh bien tant pis Prendre l'Autriche je pense Voilà, euh, toutes métro par là. Est-ce que en fait, lui, il, a, il est allé à Ramzan Pas beaucoup, hein. Et la Carmanie est allée à personne. Ouh là là Ah, mais j'ai une trêve avec eux. D'accord, bon, la Carmanie aura de la paix. Pour un moment, euh, Kandar, c'est pas la même chose. Sachant que en plus, je peux pas les vassaliser de toute façon. Peut-être que Ramzan... Non, ça a pas l'air un, bon, un bon plan... Oh Attendez, attendez, attendez. Là, je vois une opportunité. Donc, on va mettre la maintenance de l'armée à zéro. Améliorer nos relations. Je pense que je vais me faire un vassal de Ramzan. Sauf si Dulkadir évolue, mais a priori, je pense qu'ils vont rester mauvais dans les relations. Ah, je fais des trop gros tas. Hop, coupez-moi ça en deux. Pour l'instant, ma capitale est ici, me semble-t-il. Non, là alors. Non plus. À ah, Edirne, juste à côté de Constantinople. Ah, ce négropente, c'est à Venise. Et pire, il est indépendant. Et il est allié à Gênes. C'est un peu embêtant, ça fait pas de lui une cible si, si facile que ça. Euh, Constantinople. On va revendiquer Constantinople justement. Euh, Est-ce qu'on commence à faire euh, Ramzan Carmani a déclaré la guerre à son ennemi Ramzan. Da, du coup. Du coup, du coup, du coup, je sais pas si je vais le.. Bon, on va faire euh, des marches arrière. Du coup, peut-être que je vais laisser la carmanine manger et manger la carmanie après. On verra. Euh, J'avais commencé des revendications sur la vallée. On va essayer de continuer. pas perdu tout mon réseau encore. Bon, ils m'aiment bien les sunnites de ce coin-là de la planète, si je peux dire. Mais ils sont vraiment dans ma, dans ma sphère à moi. Ils sont de culture turque et tout. Est-ce que Dulkadir ça a évolué Non, ils dire ils sont... il considère qu'il est encore euh, assez puissant. Peut-être que Dulkadir on le, on le mangera pas. Donc on va d'abord continuer sur Ramzam. Après il va peut-être mourir. Il y a la session humaine, j'ai pas lu. Euh, la France a déclaré la guerre dans l'Angleterre et a pris le contrôle du terrain. Un truc assez courant. Ok. On monte la maintenance de l'armée. On va s'occuper de ce petit bonhomme tout seul. D'ailleurs, on peut s'arrêter à Kangri. Le Pauvre, il s'est impliqué dans la guerre de son allié. Est-ce qu'on a un général Oh, très bon d'ailleurs. 3-3-3-3-3-1. Oh lolololo, il est costaud ce fort. Je pensais pas que ce serait le cas. À ce point. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Non, on va piller pour l'instant que j'aurais mais je sais pas si c'est plus utile de piller les provinces euh... dès qu'on les a ou pas. On a gagné sans faire de perte. Moldavie, dépendance de type vassal de la Pologne, d'accord. Bah. C'est vrai que j'aurais pu sauter sur l'occasion d'attaquer la Moldavie très tôt. Ça ne s'est pas fait. Tant pis, tant pis. Hop, euh, Valachie, allié à Herzégovine, c'est tout. C'est pas très bon ça pour vous. Euh, Byzance, allié à personne. Je pense qu'on va attaquer Byzance en même temps. On va juste repasser du bon côté de la mer. Je sais pas exactement quelle est la taille de leur flotte. Et on va peut-être euh, virer le général. Euh, c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'inverse. Hop, tchoc tchoc. Hop, c'est pris. On va attendre la fin du mois. Paf, j'ai dit. Constantinople m'appartient. Voilà, et les renforts se ramèneront quand, euh, quand ils voudront. Enfin, quand ils auront fini l'autre siège. Lui, il a perdu... Il n'est pas en bataille avec moi, c'est l'autre. Euh, je propose qu'on fasse Edirne. J'imagine que c'est des Culture que j'ai accepté C'est ça en effet Il y a des grecs jusqu'ici Je pensais que c'était des grecs et bulgares J'ai accepté les cultures ouais, Mais pas les serbes et les albanais Bon ils sont minoritaires dans mon pays Par rapport aux grecs, bulgares et turcs On a pris le siège de Sinope euh... Bon alors toi C'est le bon moment pour disparaître voilà, Dulcadir proposer la valetialisation toujours pas très partant, je sais pas si avoir un, un mariage royal euh, ça aiderait on va continuer à améliorer nos relations avec Dulcadir sauf si j'ai déjà le max hop on est aussi en guerre contre Athènes qui rebelles qui s'impliquent pas beaucoup dans la guerre ils vont bouger j'aurais même pas besoin de faire une bataille qu'ils aillent se réfugier dans leur petite euh, île voisine je ne m'en soucie guère dulcadir a déclaré la guerre à Carmanie. d'accord et lui il s'est fait dévorer bon ça va pas se passer exactement comme je voulais je crois que j'ai des terres de la Carmanie, donc de toute façon je peux pas m'en charger si Dulcadir perd des terres je pourrais le vassaliser plus facilement et si l'on gagne il fera gagner plus quand je le vassaliserai c'est un peu on ne sait pas quoi faire ah, je crois que la guerre je, je lis pas les événements parfois je vais trop vite que la guerre des Doros de s'est déclenchée en Angleterre ils ont perdu deux points de stable euh, très bizarre il y a et Théodoros et Ouais on va pas pousser dans la dans la direction par là pour l'instant euh, il va falloir beaucoup de territoire en Perse Il que j'avance en Perse de façon importante De toute façon il faut que j'avance un peu partout Pour avoir énormément de provinces Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va Prendre un point de stab Et récupérer un point de stab de plus Nickel Euh... Qu'est-ce que c'est comme bateau Bon, on va tenter le combat. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Oh, oh ouais. Non, j'ai perdu un bateau. On va se replier. C'est pas utile de... De se battre beaucoup. Battez-vous contre la Carmenia. Ils y sont allés à 2 contre 1. D'accord. Allez, donc s'ils si passaient pas chez moi, il y aurait eu des soucis. Euh... Akoyolu. Tu as amélioré ta relation avec moi Il y a à peu près aucune chance que je te vassalise j'ai pas de casus belli mais je peux m'en fabriquer un et tu possèdes des territoires kurdes et arméniens bon je pense qu'au début j'aurais pas beaucoup d'expansion agressive, là j'ai oh quoi que 23 c'est déjà pas mal je pensais pas que j'avais autant euh, j'ai le focus en militaire, on va pas le garder on va euh non on va le garder je pense Et je ferai une première doctrine militaire Histoire de bien booster mon armée Et de pas avoir de sou de, me de soucis à me faire euh, Valachie C'est tout un hein, même état on est d'accord Quelle province rapporte le plus Celle là J'ai déjà réclamer Revendiquer Buzo C'est la province que je ne peux pas revendiquer Qui rapporte le plus de sous euh, en pratique Bon c'est pas grave Fin du siège de Constantinople. C'était l'objectif de guerre. J'hésite parce que si je fais la paix maintenant, il me donne Constantinople. Et je reçois des revendications sur les terres voisines. Non. Euh, mission. Sur Mistra. Là. Euh, Athènes. Ayashi, c'est dans le même coin, ouais. Corinthe, ouais, on, on va, on va faire comme ça. J'aurais pu pousser un peu plus la guerre, mais je voulais surtout Constantinople. Alors, on va, est-ce qu'il y a, je... Hop. on va faire de Constantinople notre nouvelle capitale. Elle gagne plein de points. J'obtiens le rang d'empire. Euh, elle adopte la culture turque, elle se convertit à la fois sunnite. Et maintenant j'ai tous les turcs chez moi, donc ça veut dire que j'accepte les égyptiens, les bédouins, les syriens, les maquériens, les Kalis, les omanais, les maris, les yéménites. Bon, beaucoup de monde côté Mamelouk, grosso modo, enfin dans le, dans le, le bas du moyen-orient. Euh, j'ai fini Constantinople, j'obtiens des claims toute cette région là. D'ailleurs, peut-être que lui il va y passer tout de suite, je sais pas, on va voir, je sais pas encore vraiment qui sera la prochaine cible. Peut-être la Carmanie, mais je crois que j'ai pas de revendications. Si j'ai des revendications maintenant, donc pourquoi pas la Carmanie. Euh, voilà, étant devenu plus gros. Bon, il toujours pas super passe-temps. Super partant, pas passe-temps. Albanie, toujours euh, Venise hospitalier, d'accord. Akoyunlou, non, je suis désolé, pas d'alliance. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur l'autre branche de mission Toutes les provinces dans la contrée Carmanie et Isel. D'accord, ce serait un bon plan de les prendre alors. Expansion agressive, euh, moitié sur les pays les plus proches d'Europe. Euh, on va mettre en quarantaine, je pense que c'est la, la bonne chose à faire. Et euh, à peu près moitié de, de, de 50, ça commence à devenir dangereux. En Asie également. Carmanie, déclarer la guerre. Ex ah mince, trêve rompu, je peux pas. Mais la trêve est pas sur le point de se finir par hasard septembre. Ah, ils sont en train de reprendre leur province. La guerre est... Il n'y pas... a pas de gagnant net. Peut-être qu'ils vont réassiéger. J'aurais be besoin de tout ça, moi. Toute la région revendiquée. La Valachie revendique des territoires chez moi. Je pense qu'elle est folle. Sinon, je peux m'occuper de la Valachie. J'espère qu'elle soit un peu grosse pour la manger en un coup. Qui a gagné la bataille, j'ai pas vu C'est la Carmanie. C'est ça Donc ils vont sûrement re leur province Moi je bondirai sur et Isel Je vais attendre qu'ils reprennent les sièges Si jamais c'est des... Ouais, des sièges ça. Encore un Et après on bondit Hop, nickel j'ai même pas regardé ce que je prenais comme euh, comme truc euh, est-ce qu'on peut voilà oh j'avais plein de trêves ah oui parce que soi disant j'étais en, en guerre avec euh, la Hongrie, l'Autriche et tout dans leur croisade et ils avaient raté L'institution a apparu. Et ici. À Salus. Est-ce que la Valachie peut passer chez moi Refusé. Elle est en train d'être attaquée par la Hongrie. Bon moment de, de donner un coup dans le dos, je pense. Euh... Pardon du prestige. J'ai pas trop envie de perdre d'autres points. Donc, Dulkadir ne grossira pas si je prends tout ce que je prends. Parce que, ce que je. Je revendique pour l'instant. Akoyunlu, Mamluk, Karmani. Rien de bien effrayant. Non, non, j'ai dit non. Peut-être la Bosnie qui a déclaré la guerre. Attaquant ah face à Herzégovine, ouais. Donc logiquement, la Hongrie, il va pas prendre. Et ils ont revendiqué toute la Valachie. Prendront pas tout, je prendrai ce qui restera, je pense. On va se mettre là. De les effrayer un peu, ont... j'ai beaucoup d'avance sur les deux forts. C'est bien sympa de bien vouloir venir dans la guerre, mais il est un peu fini en fait. Ouais, il reste deux forts, je sais. Mais... On a converti Edirne, on va convertir une autre grosse province qui se convertit rapidement. Je pense qu'on va essayer de chercher à avoir. Euh... Euh, un maximum d'unité religieuse Plutôt que de, de Tolérer euh, plus ou moins les hérétiques Je sais pas ce que ça donne comme chiffre si... Ouais plus 5 ou alors moins 1 Ou 1 euh, Ça c'est tombé Rassemblons les Ah ça tombe pas tout de suite Changement de plan Les 8 on est là Il que je les tue quand ils seront devenus rebelles. De toute façon. Ok. Attendons d'être groupés. C'est eux qui ont le malus de traverser en plus. Oh là, ça pique ça. Filez-moi votre sou en plus. Et c'est fait. Nous voici beaucoup plus gros. Hop. Il y a un bouton tout légitimé mais il est un peu nouveau donc je euh... <rire> ne l'utilise pas tellement. Lui il veut toujours pas être mon vassal. Il a tort, il a tort parce que il a le choix entre être mon vassal ou, ou... ou disparaître en fait. J'ai eu beaucoup de nouvelles revendications. Et tout ça que j'aurais pas à faire moi-même. Bon, sinon on pourrait s'occuper des pires. Deux provinces Pas des provinces super riches Mais c'est des provinces grecques je crois Ce serait bizarre que ce soit autre chose puisque la Grèce est là Est-ce qu'on attaque la Valachie Ouais Et qu'est-ce qu'on fait Ah bah on va prendre la vache je, je savais pas qu'il y avait une province qu'on pouvait prendre Ah trop tard pour le général Bon c'est pas grave J'aurais le contrôle d'une province, au moins je serais sûr qu'ils la prendront pas. Oh mince, j'avais un méga réseau d'espionnage chez eux. Ah, tant pis. C'est un peu tard maintenant. Euh, Serbie, j'aurai des revendications quand j'aurai fini la Grèce. Très bison, je sais pas du tout quand. Ah, il veut bien être mon vassal. Est-ce que c'est utile d'avoir un vassal orthodoxe dans ce coin-là L'iméterie, ils disent même pas en rêve. truc, c'est que famille, famille religieuse différente et expansion agressive, ça va me pénaliser pas mal. C'est les seuls à bien vouloir être mes vassaux. Ah, eux, ils veulent bien. Ho ho ho. Ottoman est en guerre. Ouais, je sais. Ça va pas durer. Continuons. Ah, ah ils ont pris énormément d'expansion agressive. Je suis pas sûr que je puisse. Euh... Enfin, il faudra que je calcule le nombre de points nécessaires, mais ouais, j'ai bah, mangé un gros voisin à côté d'eux. Ce qui fait qu'on a une frontière commune, ils ont pas d'inquiétude, est-ce que je sois trop loin pour les protéger et tout. Ce qui fait que je suis plus gros et plus intéressant pour eux, on a un rang politique beaucoup plus élevé qu'eux, ils, ils, nous... ils sont amicaux. Mais mais mais euh, je suis pas sûr de pouvoir faire euh, suffisamment de points pour... Euh, suffisamment de, de points de relation pour monter à 180 comme il faudrait. Déjà je peux garantir l'indépendance. Ils sont allés à Samke. Ça me coûte euh, rien. Ah. On va baisser la... Le... D'accord, alors eux ils ont pris une province que je revendiquais Tant pis bah, je fais la Valachie Valachie Je sais pas comment ça se prononce Non c'est ce qui est Valachie euh... Commerce 13 à Constantine On va arrêter de faire plein de trucs Oh la Crimée a beaucoup rétréci J'aurais dû les protéger mais 3 ça va me coûter trop cher je pense On va garder son argent Toc toc toc toc, Une nouvelle province légitime. On va même baisser la maintenance de l'armée, j'en ai pas besoin d'autant. De, de, Et un dernier état. Euh, J'ai des revendications sur les Mamelouks probablement pas. Ils sont pas très gros les Mamelouks pour l'instant. D'habitude euh, ils grossissent beaucoup en termes de vassal et tout. Bon ils ont peut-être énormément d'alliés. Ils ont euh, Alphaïe, Edjaz et Medine. Et eux c'est leurs alliés alors Ouais bon Ah je peux leur demander un transfert, un transfert de puissance. qu'ils ont un point de commerce intéressant non je sais pas si c'est envisageable de vassaliser des petits pays genre naxos à mon avis il m'aime vraiment pas loyal envers Venise, c'est un vassal j'avais même pas fait gaffe euh, ouais on va monter sur les techs et on va mettre définitivement le focus Ici, ici, il me faudrait un bonhomme de niveau 1. L'application diplomatique, c'est bien. Ça va me permettre de, de m'assurer un peu plus qu'il veut bien être vassalisé. À condition que j'obtienne des points. L'alliance, c'est euh, 50 points, donc ça fera 100, grosso modo. Marial, roya, maria, mariage royal, 25. Et sous 25, ça fait 153. Offrir l'accès militaire, ça les intéresse pas. Peut-être que si jamais je suis allié et tout, ça les intéressera. Ça fait quand même 163. Accorder des subsides, euh, ça peut faire euh, 180 moins 2. Et il manque encore un peu. Donc, euh, on ne peut pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que je me trompe dans mes calculs, ce serait pas long, mais en même temps, tant pis. Je peux attendre un peu, euh, je, je vais perdre de l'expansion agressive. Sauf si je décide de rattaquer des gens dans leur coin, et donc dans ce cas-là, je vais en gagner à nouveau. Euh, Byzance, Mamluk, Akoyunlou. En fait, c'est bien qu'ils aient mangé le reste, comme ça je grossis pas trop. Sinon, j'aurais été tenté de prendre plus de provinces et de me retrouver avec d'autres types dans la coa. J'ai des nouvelles unités... Euh... Je voulais savoir dans combien de temps se termine la trêve 57, 4 ans, est-ce qu'on attend toute cette durée Ce serait raisonnable, ce serait sage Sauf que j'ai des un hein, reconquêtes. reconquête Et Venise est en guerre actuellement Face enfin, à Byzance, Athènes et Serbie, et elle perd Ils ont beaucoup de troupes, euh, eux, tous ensemble Mais bon... Euh... Ouais, je crois que c'est très intéressant, cet événement. Accueillons les réfugiés morts. Ah enfin, ils sont vivants, mais... Parce qu'ils ont la... la, la... Quoi Je crois qu'il y avait une culture mort. Je sais que c'est les gens qui habitent dans l'ancienne Grenade. Peut-être que c'est des gens parmi les, les Andalous. Ou alors peut-être que l'événement de la Castille change à la fois la religion, c'était des provinces sunnites, elles deviennent catholiques, et à la fois la culture, je ne sais pas trop. L'égalisme ou mysticisme L'égalisme, ça implique beaucoup de prestige et les oulémas gagnent des points. On va pas refuser du prestige En plus, j'ai déjà une puissance de missionnaire très importante. J'ai pas trop besoin de m'enfoncer dans le mysticisme. On a jamais trop d'argent, c'est bien vrai. Pourquoi il me demande à passer alors que c'est super loin Byzance a revendiqué des provinces. Oh là là, ils s'en fout. Ah, je vais ramasser les miettes, je crois, de Byzance. Est-ce que j'attaque Épire pendant ce temps-là Pourquoi pas Allez, pourquoi pas? Sauf si. Non, il reste beaucoup d'années pour la trêve. Venise a pris la, la truc, c'est chouette ça. Euh, je gagne pas encore assez d'argent pour permettre de m'acheter des conseils niveau 3, même à moitié prix. Ah, je peux être défenseur de la foi, c'est dans ça. Je pourrais, ça m'amènerait peut-être dans des guerres. Euh... Je sais pas trop comment ça pourrait m'aider. En termes de guerre, si la Russie décide d'attaquer la Grande Horde ou Kazan, je serai sûrement appelé à l'aide. Ça fait un malus technologique. Euh, C'est fini. Eux, ils ont eu des provinces, et pire. Euh, Quelqu'un vient de me demander une offre d'alliance. On accepte On va accepter. Mariage royal... Offrir l ah Maintenant je peux offrir l'accès militaire, ça c'est chouette. Il ah, y a des génois jusqu'ici. J'avais un peu oublié qu'ils avaient une présence telle. Si je contrôle pas la mer, je vais être un peu embêté. Quoique j'ai réclamé la province de Arta, c'est bien ça. Et c'est leur seul fort, donc euh, je vais quand même faire beaucoup de points. Euh, offrir l'accès militaire, 134... Le don ça va être 25 donc il faut que je les emmène. Bon je vais calculer ça de mon côté. On va s'arrêter pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite.